Bonsoir tout le monde, Caramel Valor, bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous jouons à GTA San Andreas, mais à la première personne. Nos fake les poteaux. à la première personne, regardez comment c'est. J'ai installé un mode à la première personne et puis voilà, regardez comment c'est les poteaux. C'est vraiment super. Franchement, je kiffe, vous avez vu ça À la première personne, wesh. Tranquille. Oh, oh attends, attends, oh oh oh oh. Oh, oh putain ça bug Putain merde Ah il est parti ce bâtard. En fait là je suis dans un mode où je dois protéger le président Et voilà au gros ça Et là je vois la première personne c'est vraiment trop bien Ah vraiment désolé si ça bug un peu en fait Parce que je suis déjà je suis en train de record Donc voilà on donne ça C'est pour ça que ça bug Ouais vas-y président viens ici vous avez vu Vous voyez tout de là bas la première personne et tout Vraiment super Voilà bon Alors allons-y Vu, je conduis à la première personne et tout, tu vois, ça change un peu de quand on joue à la euh, personne, euh, ben... Donc, voilà, la troisième personne, quoi, tu vois. Là, c'est la première et je suis vraiment très content d'avoir installé ce mode. En gros, là, ce serveur, je dois protéger le d'autres tu vois. Mais là, moi, tout ce que je mange je pas pour vous montrer, genre le gameplay, moi, c'est tout ce que je vais vous montrer, c'est juste la première personne commencer sur GTA sans l'entrée à tu vois le truc ou hein pas, tu vois vraiment comment c'est vraiment super. Donc, oh, vraiment désolé pour les petits bugs. C'est pas de ma faute. Quel bâtard elle a besoin de tirer dessus. Oh merde Twitter. Ah ta mère Ouais bande de bâtard tu es pas le président What the... Attends, là. What the fuck Vas-y monte dans ma voiture monsieur le président. Voilà allez. Non, je pas aller par là. Putain là il y a des ennemis. Okay, comme ça go to et maintenant. voilà ok ah non non non putain ah non putain on m'a tué go tout uh Aire. Go to Aira, ah, voilà. Non, putain, fuck. Euh, Toi, voilà, on va prendre cette voiture, hein. la voiture qui est la plus près. C'est bien. C'est bon, ils vont me tuer. Allez, c'est bon. Toi, c'est Putain, ils m'ont tué, wesh! Bon, voilà, plutôt c'est Carabelle B. J'espère que vous avez remis cette vidéo. Cette petite vidéo, je vous montrais, j'étais à son adresse à la première personne. Donc, si vous l'aurez aimé, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, vous pouvez laisser vous pouce bleu qui feront laisser un cette chaîne. Ça revient sur la prochaine vidéo. je comme Junior, à Carabelle sur les potos!